Bonjour tout le monde donc bienvenue dans nos locaux donc je vais vous parler de transition énergétique dans le cadre de la fête de la science qui porte cette année sur le changement climatique je suis un économiste de l'environnement et de l'énergie donc c'est mon sujet de recherche et aussi mon sujet d'enseignement au sein de cette école donc ce dont je vais vous parler c'est quelque chose qu'on enseigne et c'est quelque chose dont notamment on propose un master en économie de l'environnement et des ressources naturelles avec des cours sur l'énergie, la transition énergétique et c'est aussi un secteur qui va procurer du travail, des emplois intéressants. Euh, que ce soit dans des entreprises comme par exemple les entreprises énergie, des énergéticiens, les producteurs d'énergie comme EDF, ENGIE, Total, mais aussi dans des administrations, dans des ministères, dans des ONG, dans des entreprises de, de, des bureaux de conseil euh, et dans des institutions internationales comme l'Agence internationale de l'énergie, l'OCDE, etc. Donc, euh, vous gardez en tête que euh, les problèmes de climat, de transition énergétique, c'est un sujet important pour lequel vous pouvez avoir un impact. Donc si vous travaillez dans ce secteur, vous aurez un impact. Que ce soit en entreprise ou dans des administrations publiques. Et qui, je l'espère, je vais vous convaincre que c'est un sujet qui peut être intéressant. Et pour lequel vous pouvez utiliser des outils et des concepts que vous pouvez apprendre en économie et en mathématiques. Voilà, donc, euh, est quoi quel est le problème euh, Si vous voulez avoir un, un résumé de la science qui est derrière le changement climatique, le mieux, c'est de se référer au rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental euh, d'études sur le climat, donc, euh, qui a produit un rapport régulièrement, Donc, le dernier rapport a été, produit, a été publié cette année, qui fait le point sur la connaissance du, du changement climatique au niveau mondial donc c'est un, un groupe qui rassemble des scientifiques mais qui est géré par les Nations Unies euh, avec la participation des états membres des Nations Unies et donc euh, les états participent à ce processus de, euh, de production du rapport et notamment euh, en, des gens comme enfin, TSE par exemple l'économie de Toulouse a été appelé à participer à l'évaluation de ce rapport pour le ministère de la transition écologique française et donc a donné des, des, des commentaires sur ce rapport. C'est comme ça que j'ai eu accès au rapport avant qu'il soit publié, parce qu'on m'a demandé de faire des commentaires. Et il euh, y a un graphique qui m'a interpellé, c'est celui-là qui fait un peu l'état des lieux sur où on en est aujourd'hui sur le climat, euh, sur les problèmes des changements climatiques. Donc en haut, vous avez la représentation des émissions de gaz à effet de serre à travers le temps depuis deux siècles, avec différentes sources d'émissions. Donc vous avez le pétrole, le charbon, le ciment, l'usage des terres dans l'agriculture, etc. Et donc vous, avez, vous pouvez voir l'accroissement phénoménal qui a eu lieu les dernières années. Donc pour... pour pour mettre, faire, de façon simple, pourquoi on a un changement climatique, un dérèglement climatique Parce qu'il y a une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est un problème d'accumulation, de stock de gaz à effet de serre, principalement le CO2, mais d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est alimenté par un flux, des émissions qui augmentent chaque année. Donc, vous voyez ces émissions qui ont augmenté chaque année. En bas, vous avez deux histogrammes. Vous avez un. Sur la gauche, le stock qui a été accumulé, l'accumulation des émissions de CO2 dans le passé, donc à gauche, c'est bon, entre 1850 et 1990, au début du siècle dernier. Siècle dernier. Et les deux derniers histogrammes, c'est combien de gaz à effet de serre il nous reste, combien de CO2 on, il nous reste à émettre, notre budget carbone, si on veut contenir le réchauffement, à 1,5 degré ou 2 degrés. Donc vous pouvez voir qu'on a émis beaucoup plus que ce qu'il nous reste à émettre en termes de CO2 dans l'atmosphère. Donc je vous rappelle que 2 degrés, c'est les engagements compris des États signataires de l'accord de Paris, limiter le réchauffement à 2 degrés à la fin de notre siècle et potentiellement à 1,5 degré. Donc vous pouvez voir qu'il ne nous reste pas grand-chose à émettre, donc notre budget carbone est très restreint. Si on veut rester dans cette limite de 2 degrés, il va falloir qu'on émet très peu. Et donc, il va falloir réduire énormément nos émissions. Hein donc sur la, sur la droite, vous avez euh, les années, l'année à laquelle on va euh, rencontrer ce budget carbone, épuiser notre budget carbone, selon si on a un objectif de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement. Donc, si on si ne on fait rien, 0% réduction, euh, on va... On va épuiser notre budget carbone en 2027 si on veut rester à 1,5 degré d'augmentation de, de température. Et en 2042 si on veut rester à 2 degrés. Euh, une autre question c'est est-ce qu'on va pouvoir arrêter ce réchauffement Stopper le réchauffement ça veut dire stopper le stock, ne pas augmenter le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pas plus de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, ça veut dire avoir, être neutre en termes de carbone ne pas être émetteur, émetteur net de carbone dans l'atmosphère. Donc là, si on continue comme ça, on ne l'atteindra jamais, ce niveau de neutralité carbone. Et donc en bas, vous avez d'autres scénarios, réduction de 2% et de 5%. Où on peut repousser la date d'épuisement de notre bilan carbone et potentiellement atteindre cette neutralité carbone. Donc vous voyez que... Euh, il nous reste très peu d'années et il faut agir maintenant. Donc il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et essayer de viser la neutralité carbone. Bon, ça, c'est la solution pour ne pas avoir un climat irrespirable. Alors, pour vous faire participer un peu à ce, cette présentation, on, on, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Menti. Donc je vais vous demander de sortir votre smartphone. Pour une fois, vous avez le droit en classe d'utiliser votre smartphone. Euh, donc vous connectez cette page www.menti.com tapez le code, et donc la question là que je vous pose, c'est donc, euh, étant donné qu'il faut décarboner, c'est-à-dire réduire les émissions de carbone, de, de CO2, de, de, de l'économie, quel serait le secteur à décarboner en premier Quel est le secteur qui doit faire l'effort en premier, qu'on doit décarboner, en donc, faire en sorte qu'il n'émette plus, moins ou plus de gaz à effet de serre de CO2 alors on a les réponses en direct alors c'est l'industrie qui est en tête suivie du chauffage et des bâtiments il y a la production d'électricité et l'agriculture et le transport donc c'est en gros Donc les avis sont partagés avec une nette dominance pour l'industrie. Alors pour répondre à ces questions, derrière il y a la question du coût et des bénéfices. Donc, alors peut-être que c'est plus facile pour l'industrie parce que c'est moins coûteux par exemple, ou peut-être parce qu'on peut se passer des biens industriels. Donc on va le voir dans, dans, dans ce que je vais vous présenter, on va, on va voir les coûts. Donc voilà, donc ça c'est le résultat du sondage. Donc comme j'ai dit, les avis sont partagés, avec une nette dominance pour l'industrie, suivie par la production d'électricité, et en dernier, l'agriculture. Alors je vais vous donner la réponse de la Commission européenne. Donc, en Europe... On a un objectif de neutralité carbone en 2050. Donc en 2050, on devrait absorber autant de CO2 qu'on en émet. Et la Commission européenne a fourni une feuille de route pour atteindre cet objectif en distinguant les secteurs qui doivent se décarboner. Donc Gardez en tête vos réponses et voici la réponse de la Commission européenne. Donc vous avez euh, transport, industrie, électricité, résidentiel, donc c'était le chauffage. Et euh, UTCATF, c'est l'utilisation des terres, donc l'agriculture. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que euh, le premier euh, secteur qui devrait être neutre en termes d'émissions de carbone, ou sans émission de carbone, c'est en gris l'électricité. Avant l'industrie, l'industrie est en bleu, suivi par l'industrie et, euh, et les transports. Donc vous voyez l'électricité, en, en, en l'idée c'est qu'en 2040, on a un mix énergétique pour produire l'électricité sans carbone. Pour l'industrie et le transport, on... le plan prévoit qu'il y aura un peu d'émissions, mais une diminution nette des émissions. Pour l'agriculture, on a encore des émissions. L'agriculture hors CO2, très faible par rapport à ce qu'on émet aujourd'hui, devrait être absorbée par une expansion de la forêt. Donc on émet du CO2, mais la nature en absorbe aussi, dans les océans ou dans les végétaux. Et c'est le changement d'usage des terres, donc la transformation de terres de culture en prairies ou en, ou, ou en forêt, qui permet d'absorber euh, le CO2 dans l'atmosphère. Donc on compte pour, sur cette... Euh, l'expansion le, le, de la forêt pour, pour, pour, pour absorber ce qui est émis par le restant et des technologies d'élimination du dioxyde de carbone donc c'est des technologies euh, qu on, qu on, qui, qui existent mais qui sont pour l'instant très coûteuses d'absorption de, de, du carbone directement dans l'air euh, des technologies euh, produites par l'activité humaine donc voilà donc, pour conclure on va s'intéresser à l'électricité, comment produire l'électricité, avec l'idée qu'on veut atteindre zéro émission nette pour la production d'électricité. Alors, comment faire, Hop, j'ai oublié le sondage, comment faire pour atteindre cette zéro émission nette d'électricité, pour décarboner notre mix énergétique euh, donc, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs sources d'énergie. Donc l'électricité est produite avec du charbon, avec du gaz, en brûlant du charbon et du gaz, ça c'est dans les centrales thermiques. Par le vent, donc il y a les liens terrestres ou les liens en mer, offshore, par le solaire, par le nucléaire. Mais il y a la question la décarbonisation ne concerne pas seulement de produire l'électricité, et on parle aussi de stocker l'électricité dans les batteries donc euh, par exemple pour les voitures électriques donc les batteries c'est une, une des possibilités pour décarboner, une des technologies importantes et il y a l'idée aussi d'adapter de notre demande, notre consommation en fonction de l'offre d'électricité via des compteurs intelligents donc il y a l'idée d'avoir des compteurs d'électricité qui vous permettent de mieux optimiser votre consommation en fonction de l'offre d'électricité, en fonction de ce qui est présent dans le réseau. Donc ça, c'est les technologies dont on a notre disposition pour arriver à décarboner le mix énergétique. Donc là, on se dirige vers le solaire et le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est vraiment un sujet très... Controversé pour hein, savoir si la nucléaire est l'énergie de demain ou pas, ou euh, si on est indispensable ou pas. Euh, mais alors il y a l'éolien offshore qui, qui tient la corde, apparemment, sur le terrestre. Et personne ne s'intéresse au compteurs intelligent. <rire> Donc alors... Euh, je vais vous donner des éléments de réponse par rapport à cette question. Encore basé sur le rapport du GIEC. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du rapport. C'est la baisse des coûts de production d'électricité à partir des énergies solaires et éoliennes. Donc en haut, vous avez vous avez ici le coût par mégawatt-heure, le coût pour produire un mégawatt-heure d'électricité, du photovoltaïque, de l'éolien terrestre, de l'éolien maritime, de notre façon de produire de l'électricité avec du solaire, c'est-à-dire en concentrant le, la chaleur. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une baisse phénoménale dans les 20 dernières années du coût par kWh ou mégawatt-heure. Donc ces sources d'énergie deviennent rentables. En gris, en bas, vous avez le coût du thermique, c'est à dire de la production avec du charbon et du gaz. Donc ces sources d'énergie deviennent rentables en termes de coûts et compétitives par rapport au thermique. Et même là on a le coût du stockage des batteries, et là aussi il y a une baisse phénoménale du coût. Donc on a les technologies et les coûts ont baissé énormément. En bas, vous avez le, les capacités installées au niveau mondial. Donc on a eu un accroissement énorme des capacités installées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On, les énergies renouvelables euh, deviennent abordables et on a eu un accroissement énorme des capacités installées. Pour autant, ça ne suffit pas pour décarboner de façon significative. Enfin, pour autant, on a encore du chemin à... à, à, à du, du, du chemin à parcourir avant d'avoir la neutralité carbone. Alors, où on en est en France Quel est notre mix énergétique en France Donc, pour répondre à cette question, il y a une application qui est fournie par RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est l'opérateur des lignes à haute tension. Cette application s'appelle Eco2Mix, et elle vous donne en temps réel le mix énergétique en France. Combien on consomme et combien on produit par source d'énergie. Donc là c'est une capture d'écran de mercredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier On a consommé, il y a eu un pic de consommation autour de midi et le soir. Ça c'est de la consommation totale. Et là vous avez les sources d'énergie dont vous savez que la plus grosse part de notre mission énergétique est fournie par le nucléaire. Euh, c'est un jour où il y a eu du vent, parce qu'on a eu pas mal d'éoliens, et du soleil. Vous voyez, on a, on a aussi du soleil, mais évidemment pendant la journée, pas pendant la nuit. On a un peu de hydraulique, en bleu foncé, et le reste, c'est du gaz, en rouge. On a aussi des importations en Hongrie. On a importé des pays voisins d'électricité. Donc on est, on, est, on, est, on est assez décarboné grâce au nucléaire et aussi grâce aux renouvelables hydrauliques, euh, solaires éolien. Mais on a encore de l'énergie thermique, notamment pas mal de gaz. Maintenant, le problème des énergies renouvelables telles que solaire et éolien, c'est qu'elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. La production, c'est les conditions météorologiques qui contrôlent la production. Contrairement aux centrales thermiques ou aux centrales nucléaires. Et donc ça, ça pose problème. Si vous regardez la veille, le mardi 4, la production du mardi 4, là, il n'y avait pas de vent. Vous voyez le, le, le vent, là l'éolien, c'était 4% du mix énergétique. Il y avait du soleil, heureusement. Du coup, les jours où il n'y a pas de vent ou pas de soleil, on a un problème. Et donc on a besoin de sources d'énergie conventionnelles pour pallier ce déficit de vent ou de soleil, ou bien de, de batteries. Donc, Notre solution, c'est de stocker cette électricité qui est, consommée, qui est produite quand il y a du vent ou du soleil, pour pouvoir l'utiliser la nuit ou quand il n'y a pas de vent. Et donc là, ça, ça nécessite d'installer des batteries. Voilà, donc, pour conclure cette partie, pour décarboner le mix énergétique, il faut se débarrasser du thermique, c'est-à-dire du charbon, du gaz et du fuel. Pour l'instant, on en a besoin, et notamment à cause de l'intermittence des renouvelables. Donc, même si on a beaucoup de capacités installées, on n'en a pas suffisamment, notamment lorsqu'il n'y a pas de vent et durant la nuit. Ou alors une autre solution, c'est d'installer des batteries. Donc ça, c'est la feuille de route. Ça, c'est la technologie. C'est des discussions sur quelle technologie on doit mettre en place. Maintenant, en tant qu'économiste, on se pose la question, comment faire Comment mettre en place ces technologies Et pour ça, on a deux instruments. Les marchés, les tarifs, les prix, donc tout ce qui est marché et les politiques publiques, c'est euh, le, le mécanisme de marché et les politiques publiques qui vont générer de l'investissement dans ces technologies, qui vont faire en sorte qu'on va investir dans ces technologies, dans la recherche et le développement, dans des nouvelles capacités de production, dans des nouvelles batteries. Alors... Euh, en gros, le secteur de production d'électricité est organisé de cette façon. Il y a des producteurs qui ont des centrales, de, des centrales de production ou des fermes solaires ou éoliennes. Il y a des fournisseurs qui soit ont des centrales de production, soit achètent sur le marché de gros pour vous fournir à vous et moi. Donc vous avez de l'électricité, vous, vous faites affaire avec EDF, ENGIE, Total Energy... Ou, Enercop ou d'autres fournisseurs, Darty, qui vous vendent de l'électricité. Alors soit ces fournisseurs, ils ont leur propre capacité de production. En ce moment-là, vous avez les deux entreprises entreprise intégrées entre producteurs et fournisseurs. Ou bien ils achètent dans le, sur le marché de gros. Et vous avez les consommateurs finaux. Et donc vous avez deux prix. Vous avez un prix d'électricité sur le marché de gros, qui s'échange entre les producteurs, les générateurs et les fournisseurs. Et vous allez voir, je vais vous donner des données sur ces prix. Ces prix fluctuent pour refléter justement la variation d'offre et de demande, et notamment l'intermittence des, des renouvelables. Et vous avez un prix de détail qui est un tarif fixe. Donc, vous avez un abonnement électrique avec un tarif par palier qui, qui ne varie pas selon la météo, selon s'il si y a du vent, du soleil, etc. Si des centrales nucléaires sont en panne ou pas. Et donc c'est ces prix-là qui vont déterminer la rentabilité des différentes sources d'énergie. Et donc c'est important d'avoir une idée sur le design des marchés et la tarification. Et c'est un sujet vraiment de, actuel, de discussion à plusieurs échelons à Paris, à Bruxelles. Comment faire en sorte que les prix et les marchés génèrent le bon investissement dans la décarbonation alors, sur la même application Economics, vous avez les prix de marché de gros euh, en Europe. Donc, là, ici, alors ça ne se voit pas très bien, mais c'est dans la courbe bleue. C'est le prix du mégawatt-heure. C'était le prix du mégawatt, -heure. Prix du mégawatt -heure en France le mardi 4 octobre, cette journée où il n'y a pas eu de vent. Alors, vous ne vous voyez peut-être pas, mais le prix a varié entre 200 euros de mégawattheure et 600, non, 500 euros de mégawattheure. Là, à la pointe ici. Puis il a baissé de nouveau à 200 euros. Puis il a augmenté l'après-midi à 20 heures. Il était de nouveau, à, il était à 600 euros du mégawattheure. Donc ça, c'est une implication, notamment de variation de l'offre, due du, à l'intermittence des solaires éoliens le prix varie énormément d'un jour à l'autre. Là, il a été multiplié par, par 3 dans la même journée. Et parfois, le prix est proche de zéro, parce qu'il y a beaucoup d'énergie éoli, éolienne et soeur, Et des fois, il est proche de... Il y a un, un prix plafond. Il est proche du prix plafond. Donc, imaginez que vous allez à la boulangerie, vous allez acheter du pain le matin, le matin, elle est à 2 euros, et l'après-midi, la baguette elle est à 6 euros. C'est comme ça. Donc C'est comme ça l'électricité. Le, le prix change en fonction de l'offre. Un des problèmes, c'est que vous, en tant que consommateur, vous avez un prix fixe. Vous n'avez pas ce prix qui varie comme dans les, sur les marchés de gros. Donc, C'est pour ça que le, les compteurs intelligents, ça peut être un instrument intéressant pour que vous adaptiez votre consommation à ces variations de, de la production. Euh, alors, une autre chose qui est intéressante, c'est que si vous regardez tous les, les prix sur le marché de gros en Europe, il varie aussi, également. Vous voyez, vous avez là les variations de prix dans plusieurs pays, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Suisse, etc. Vous avez cette même variation des prix dans la journée. Ça, c'est le matin, l'après-midi. Mais vous avez une différence de prix. Donc, par exemple, entre l'Espagne ou l'Angleterre, ici, le matin, à 200 euros, alors qu'en France, c'était à 500 euros. Donc là, vous pouvez par exemple gagner de l'argent en achetant de l'électricité en Angleterre et en la revendant en France. Mais pour ça, vous avez besoin d'une ligne de haute tension pour transporter l'électricité. Et là, on peut penser que la ligne était saturée à cette période-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu cette idée. Donc ça, c'est aussi un élément de la transition énergétique. Pour pallier à cette variation d'offres due aux conditions météo, une des solutions, c'est améliorer les interconnexions entre pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent en Espagne, pour, si on veut en profiter, il faut euh, construire des lignes de haute tension entre la France et l'Espagne. Et inversement, euh, quand il n'y a pas de vent, mais nous on a beaucoup de nucléaire, on peut vendre en Espagne. Donc ça, c'est aussi une solution de la décarbonisation, augmenter les interconnexions. Euh, alors, j'ai parlé des batteries, Des, des batteries, donc, est-ce que c'est rentable ici Comment savoir si c'est rentable pour vous d'installer une batterie Ou de faire comme Elon Musk a fait en, en Australie, il a, écrit, il a construit une énorme batterie. Et cette bat les, ce, les gens qui exploitent cette batterie, ils achètent sur le marché de gros. Et ils revendent l'électricité sur le marché de gros. Donc là, ces prix-là vont vous dire euh, la rentabilité d'une batterie. Si vous avez une batterie, ce que vous avez intérêt à faire, c'est acheter l'électricité quand elle est à 200 euros le mégawatt et la revendre quand elle est à 500 ou 600 euros le mégawatt Ça va vous donner une idée du profit que vous pouvez faire avec la batterie. Donc plus les prix vont varier et plus ça sera rentable de d'investir dans les batteries et plus on va décarboner le mix énergétique. Donc ça vous donne une idée en quoi les prix peuvent être un vecteur de la décarbonation du mix énergétique. Alors, j'ai parlé des prix, j'ai parlé de des ans de marché, marché de gros. Maintenant, on va parler des politiques publiques. Donc ça ne suffira peut-être pas des prix, des, des marchés pour impulser ces investissements phénoménaux dans les énergies décarbonées, dans les batteries, etc. Alors quelles sont les autres politiques publiques, on, les politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre Donc il y a subventionner la recherche, subventionner l'installation de panneaux solaires et d'éoliennes, taxer le carbone, acheter l'électricité solaire et éolienne à un tarif subventionné, donc au lieu de subventionner directement, on, on, on achète à un prix au-dessus du prix de gros d'électricité. Mieux informer les consommateurs sur leur bilan carbone, par exemple. Interdire les passeports thermiques et les appareils énergivores. Et adapter la tarification d'électricité à l'offre d'énergie renouvelable. Donc par exemple, faire varier les prix en fonction de l'offre d'énergie. Alors vous êtes comme beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, vous aimez les subventions et pas trop les taxes. <rire> euh, par contre, vous êtes d'accord pour adapter la tarification à l'offre d'énergie renouvelables. C'est quelque chose que, que, que, que la Commission européenne à Bruxelles a beaucoup poussé, notamment en Espagne. Euh, mais... Euh, depuis la hausse énorme des prix de l'énergie, le gouvernement espagnol est revenu là-dessus. Et on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas très bien, mais peut-être qu'on n'a pas les bons instruments pour faire fonctionner cette adaptation. Donc ça vous donne un peu une idée de la panoplie des politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser cette transition énergétique et là, vous voyez très bien que euh, elles ont des impacts différents sur, euh, sur les entreprises et sur les consommateurs. Et nous, en tant qu'économistes, notre travail, euh, notre expertise, c'est de pouvoir éclairer, euh, donner des conseils aux décideurs publics, euh, que ce soit à la Commission européenne ou au gouvernement, sur l'impact de ces différents instruments. Donc, euh, on doit jouer sur tous les instruments. Donc, on a des instruments qui sont plus de termes, en termes monétaires, subvention des taxes. On a des instruments qui sont plus de l'information. Par exemple, les labels d'efficacité énergétique des appareils. Vous achetez un frigo, il y a un label A, B, C, D. Euh, et d'autres instruments euh, qui sont plus des interdictions des standards. C'est pour classer les types d'instruments. Et on a besoin de, de, de tout. Et chaque instrument a un impact différent. Donc, bon, tout ce que enfin, voilà, pour répéter ce que j'ai dit, vous avez vu qu'il y a une diversité d'instruments qui doivent être mobilisés pour accélérer cette transition énergétique. Voilà. Donc... Euh, c'était l'introduction de mon exposé, avant de venir sur, euh, de vous présenter euh, un de mes articles de recherche. Donc, ce qu'on fait dans cette école, c'est de la recherche pour euh, éclairer le débat public, notamment sur des choix de politique publique. Et là, j'espère vous, vous avoir convaincu que ces questions de recherche sont pertinentes et que la réponse est complexe du fait de la complexité de, des technologies, des marchés. Donc les questions qu'on se pose sont les, suivantes, sont les suivantes. Quel doit être le mix énergétique décarboné qu'on doit mettre en place euh, le, Quelle source d'énergie À quel capacité de production quelle technologie, euh, quel, comment designer le marché de gros de façon à, à, à arriver à ce mix énergétique décarboné. Donc là, en ce moment, il y a des gros débats à Bruxelles et à Paris sur euh, est-ce qu'on devrait changer la façon dont on échange l'électricité, les marchés de gros. Euh, notamment, il y a des propositions d'avoir un, un prix plafond, de séparer les sources d'énergie avec deux marchés. Il y a plusieurs façons de faire quelles sont les politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre, euh, et quelles devraient être la tarification sur le marché de détail. Donc je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de répondre à la première question surtout. Et je vais essayer de vous expliquer comment on peut répondre à cette question en mobilisant les mathématiques et l'économie. Euh, donc je vais vous présenter un de mes travaux, et je vais aussi vous présenter un autre, enfin, un autre article de recherche, enfin deux, si j'ai le temps, deux, mais peut-être que je n'aurai pas le temps, euh, qui ont utilisé une autre méthodologie pour répondre à la même question. Est-ce qu'il y a des questions Avant que j'entre dans le vif du sujet... Donc juste avant de commencer par le modèle, donc ici, je vais vous, montrer, vous avez toutes les technologies possibles. J'ai pris cette image d'une thèse d'un étudiant qui a analysé cette question pour la France. Et donc il a représenté dans sa thèse toutes les technologies qu'on peut mobiliser pour être, produire de l'électricité sans émettre de CO2. Donc des renouvelables... Euh, des stations de hydrauliques de pompage, c'est-à-dire vous avez deux réservoirs en, en haut et en bas et un du pompage, donc quand l'électricité est pas chère, la nuit vous pompez de l'eau en haut, ça vous permet de stocker de l'énergie, que vous pouvez turbiner la journée en période de pointe. Donc ça c'est une technologie qui existe dans les Alpes par exemple, on a des sortants en barrage avec deux réservoirs en haut et en bas qui permet de stocker l'énergie, du biocarburant, du biogaz. Et pour stocker, il y a deux possibilités, des batteries, on parle beaucoup en ce moment de l'hydrogène. L'hydrogène, ça consiste à faire un gaz qui n'a qui a, qui a pas de carbone, H2, l'hydrogène, en utilisant de l'électricité à partir de l'eau, par de l'électrolyse. Ce qu'on appelle du power to gas, vous, faites, vous avez de l'électricité, quand il y a du soleil, quand il y a beaucoup de vent, vous transformez l'eau en hydrogène. L'hydrogène, c'est de l'énergie qui peut être stockée et qui ensuite peut être déstockée pour dans une centrale thermique pour faire l'électricité. Donc, c'est une façon de stocker l'électricité comme les batteries. En fait. Et ce qui est intéressant pour l'hydrogène, c'est que pouvez... c'est facile à transporter. Donc, il y a de... l'idée d'avoir des canalisations d'hydrogène pour distribuer l'hydrogène et d'utiliser l'hydrogène pour les avions. Voilà, donc euh, ça c'est les différentes possibilités, donc moi ce que je fais c'est des modèles beaucoup plus simples que tout ça, donc il y a deux approches, soit vous avez un modèle très très compliqué qui prend en compte toutes ces technologies et tous les détails de la technologie, mais vous pouvez pas le résoudre de façon explicite, il vous faut des, des, des ordinateurs, des, faire des simulations, ce qu'a fait cet étudiant. Soit vous simplifiez, vous essayez d'avoir un modèle le plus simple possible, c'est ça l'idée du modèle, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes techniques et économiques qui répondent à votre question. Donc voilà mon modèle à moi. Donc supposons que pour produire de l'électricité, vous avez accès à deux technologies. Donc vous pouvez produire avec du gaz, du charbon, du pétrole, c'est de l'énergie thermique, ou avec des renouvelables. Donc euh, Et là, ça, c'est ce qu'on appelle les coûts de production. Donc ce que vous faut retenir, c'est que le thermique est complètement pilotable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une capacité installée, que j'ai noté KF, vous pouvez produire tout, tout toutes les unités dont vous avez par exemple 100 MW installés, vous pouvez produire jusqu'à 100 MWh chaque heure, dont la production KF est inférieure à la capacité. Il y a un coût, il vous faut du gaz, il y a un coût d'installer la capacité, et surtout il y a un coût social du carbone, c'est-à-dire que vous allez détériorer le climat. Et ça c'est représenté par le coût social du carbone. L'alternative c'est de... Avoir des renouvelables, pareil, il vous faut installer des, des, des éoliennes, des, fermes, des panneaux solaires pour une, une capacité de production KI. Le problème des renouvelables, c'est que vous n'avez pas toujours de l'électricité. Ça dépendra s'il y a du vent, du soleil, etc. Donc là, on va supposer qu'il y a deux cas de figure. Soit il y a du vent, y a, donc il y a deux états de la nature. Il y a du vent ou il n'y a pas de vent. C'est l'état pétole. Si vous faites de la, de la voile, vous connaissez ce terme. Dans un cas de pétrole, vous, vous ne produisez rien. Il n'y a pas de coût d'énergie. C'est ça la, la magie des renouvelables et au solaire. Mais il y a un coût de capacité, une capacité de production, qui va dépendre en fait, de la fréquence de, du vent ou de la longueur de l'ensoleillement dans la journée, et qui est le, que je note nu, c'est la probabilité d'avoir du vent. Donc ça le, ça va refléter le coût de la capacité. Par contre, cette énergie renouvelable ne détériore pas le climat, donc il n'y a pas de coût de pollution. Donc la question, de savoir combien investir dans chaque source d'énergie. Et Une autre question, c'est est-ce qu'on doit installer des unités de stockage d'électricité, des batteries Et ce que fait le stockage ici, dans ce modèle, c'est que le stockage ne produit pas d'électricité. Vous avez besoin d'électricité pour faire fonctionner une batterie. Mais ce que fait le stockage, c'est qu'il transfère d'électricité d'un état de la nature à un autre. C'est-à-dire qu'en cas de pétole, pour, pour, pour fournir l'électricité en cas de pétole, vous pouvez stocker l'électricité quand il y a du vent et la déstocker en cas de pétole. Donc c'est ce que fait le, le stockage. Alors pareil, il y a des coûts, un coût d'installation et il y a un coût de l'énergie que j'appelle le lambda. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle euh, un modèle stylisé. C'est un modèle le plus simple possible pour essayer de comprendre euh, la transition énergétique. Donc, il y a deux sources d'énergie, hein, il y a du thermique, du renouvelable et du stockage, qui vous permet de produire l'électricité. Donc, ça c'est côté offre. Côté demande. Euh, alors, il y a des consommateurs, il y a une fonction de demande. Donc ça, c'est des hypothèses standards en économie. Mais alors, une hypothèse importante du modèle, c'est que je fais l'hypothèse que les prix ne varient pas, les prix de détail ne varient pas en fonction du l'état de la nature. Donc, il y a du vent ou un cas de pétrole, vous avez le même prix. Donc ça, ça a une conséquence, c'est qu'on doit avoir cette contrainte... Hein qui doit être satisfaite tout le temps. Et cette contrainte vous dit que la consommation qu'il y a du vent qui est à gauche ça c'est la consommation et la production qu'il y a du vent doit être égale à la consommation et la production qu'il n'y a pas de vent qui est à droite. Comme vous payez le même prix qu'il y a du vent ou pas, vous consommez la même chose. Et donc là ça vous donne des ça vous donne des contraintes sur les capacités donc quand il y a du vent vous utilisez vos éoliennes à plein régime donc ça c'est la capacité de production d'éoliennes installées. vous pouvez compléter avec du thermique vous pouvez faire fonctionner votre centrale thermique et vous pouvez stocker donc vous enlevez de l'électricité pour la stocker et quand il n'y a pas de vent cas de pétrole, vous utilisez vos centrales thermiques en pleine capacité et vous pouvez compléter avec ce que vous avez stocké dans les batteries. Voilà, donc c'est ça la contrainte. Et donc évidemment, si vous aviez des prix qui varient, s'il y a du vent bon ou pas, donc d'un compteur intelligent, et en plus vous aurez un prix qui varie, ce qu'ils avaient en Espagne récemment, en fait, vous avez, ils connaissaient le prix d'électricité, qu'ils allaient payer le lendemain, la veille, et ça variait à travers le temps vous pourriez ad, ad, adapter votre consommation. Mais évidemment, il y a un coût, et en, en, en, en réalité, on s'est que les Espagnols ne le faisaient pas, n'adaptaient pas à leur consommation. Mais là, on suppose que soit le consommateur n'a pas envie d'adapter sa consommation, soit il ne le peut pas, parce qu'il y a, le prix est fixe, parce qu'il a un compteur euh, traditionnel. Voilà. Alors, comment résoudre le, le problème Comment trouver le mix énergétique optimal il faut euh, résoudre ce programme de maximisation. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y a des mathématiques. Donc c'est un programme de maximisation sous contrainte. Donc il vous faut trouver les capacités de production, la production de thermique, là il y a du vent, qui maximise l'espérance de gain. Donc S, c'est le gain du consommateur, l'utilité du consommateur, moins les coûts, donc vous avez tous les coûts, sous ces contraintes, donc vous avez la contrainte de prix unique, comme j'avais dit. Vous avez des contraintes, il faut pas, vous ne pouvez pas produire plus que les capacités de production, vous ne pouvez pas produire quelque chose qui est négatif, etc. Donc la difficulté, c'est résoudre ce problème. Comment on fait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée C'est un problème... L'objectif, là, il est concave. Déjà. Donc concave, ça veut dire que le maximum est lorsque la dérivée est égale à zéro. Et ensuite, il y a des contraintes. Donc les contraintes peuvent contraindre le maximum. Vous pouvez être dans une solution de coin qui est imposée par les contraintes. Et donc la façon de résoudre, c'est ce qu'on appelle, on utilise le Lagrangien. On, dérive, on pose un Lagrangien et on prend la dérivée et on l'égalise à zéro. Donc ça, c'est quelque chose que vous apprendrez peut-être euh, l'année prochaine. Donc là, j'ai fait une capture d'écran de l'article de recherche. Donc vous avez le Lagrangien ici, avec toutes les contraintes, hein, les, contraintes les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes, etc. etc. Voilà, et la solution, c'est là. Ça, c'est le, le mix énergétique de demain. Voilà, donc ici, en... Euh, Ici, sur l'axe DX, vous avez le coût social du carbone, c'est-à-dire votre objectif de décarbonation. Donc plus le coût social est élevé, moins vous, voulez, moins vous émettez de CO2. Et sur l'axe vertical, vous avez la production, les capacités de production et la consommation. Donc c'est une façon de représenter ce qui va se passer dans l'avenir. Donc avec un coût social du carbone zéro, bon, vous n'utilisez que le thermique. Donc vous avez une capacité de production en thermique qui est en marron, qui est égale à la consommation en rouge. Et à partir, au fur et à mesure que vous augmentez le coût du carbone, c'est-à-dire ça revient à augmenter la taxe carbone par exemple, si vous avez une taxe carbone plus élevée, le coût de l'électricité est plus élevé, et donc vous diminuez la consommation. Donc la consommation diminue. À un moment donné, ça devient rentable d'investir dans les renouvelables. Donc en vert vous avez la capacité de production des renouvelables. Et donc ici, sur cette zone-là, vous avez du renouvelable, mais le renouvelable n'est pas suffisant, même quand il y a du vent, pour, pour, pour, pour servir la, la consommation en rouge. Et donc vous complétez avec du thermique. Donc c'est le cas où, quand il y a du vent, vous avez des, des éoliennes, mais vous avez aussi euh, du gaz. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Vous n'avez jamais 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Alors, si on va plus loin, dans la... à force d'investir dans la capacité de production, on arrive à cette situation ici où, quand il y a du vent, on est 100% renouvelable. On a 100% d'éolien. Et donc, on est neutre en carbone quand il y a du vent. Par contre, en cas de pétrole, on a encore utilisé du thermique. Donc ça, c'est le cas ici. Pourquoi Parce qu'on n'a toujours pas investi dans les batteries. À partir de ce seuil-là, ça devient rentable d'investir dans les batteries. Donc vous commencez à remplacer les centrales thermiques qui sont en marron par des batteries. Alors ce qui est rigolo, c'est que avant ça, euh, pour décarboner, la seule façon de décarboner, c'est de réduire la consommation. Euh, parce que vous ne pouvez pas augmenter les, la, la, la, la production d'éoliennes, parce que vous avez le maximum d'éoliennes quand il y a du vent. Et chaque fois que si vous consommez plus, vous consommez plus qu'il y ait du vent ou pas. Et donc si vous avez une nouvelle éolienne, il va falloir mettre une centrale thermique au cas où elle ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que là vous êtes obligé de réduire le nombre d'éoliennes. Et la seule façon de décarboner, c'est réduire votre consommation. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Et c'est seulement qu'il y a de la batterie que vous recommencez à augmenter la capacité de production des éoliennes. Donc là, vous repartez à un investissement massivement dans les éoliennes, ou dans le solaire. Pourquoi Parce que les batteries ne produisent pas de l'électricité. Donc il va falloir alimenter ces batteries. Il va falloir avoir énormément d'éoliennes et de solaire pour alimenter toutes ces batteries. Et là, c'est comme ça que vous réussissez à ne plus dépendre des centrales thermiques. Et là, ultime, de façon ultime, là, ici, vous avez atteint le mix énergétique décarboné. Mais pour ça, il faut énormément d'éolien, de, euh, de solaire, de capacité de production de renouvelables et de batteries. Et l'électricité va être chère, évidemment. parce qu'il faut les installer. Donc vo voilà une description de euh, quest ce qui peut se passer en fonction des coûts. Donc euh, dans l'article, il y a une proposition qui fait une page qui décrit ça en termes mathématiques. Mais ici, c'est le résumé de cette proposition. Et donc, ça se reflète dans les prix. Donc On a dans l'article aussi les prix sur le marché de gros et sur le marché de détail. Donc P, en rouge, c'est le prix de détail qui est constant. Et PW, c'est le prix de gros quand il y a du vent. PW bar, c'est le prix du gros quand il n'y a pas de vent. Et donc on va avoir une augmentation de prix. Sauf ici, là, parce que, comme je vous ai dit, il vous faut réduire la consommation. Mais aussi, on a un plus gros écart entre les prix lorsqu'il de... y a du vent où il n'y a pas de vent. Ce qui rend les batteries rentables. Voilà. Donc ça, c'est la réponse que donne... Cet article de recherche que j'ai coécrit avec Claude Kramp, euh, un de mes collègues, sur le mix énergétique optimal. Alors, je vais vous présenter une autre étude. Alors, je vais mentionner rapidement une étude qui a été faite par RTE, l'entreprise le, le, le, qui gère le, les lignes haute tension, du mix énergétique décarboné. Et donc, ils sont arrivés avec un document. Donc là, je je vous invite à le... Bon, C'est un rapport qui est téléchargeable en ligne. Ils sont arrivés avec plusieurs scénarios et plusieurs mix énergétiques décarbonés selon s'il y a du nucléaire ou pas, avec des coûts différents, euh, avec des éoliens, de l'éolien solaire, du nucléaire ou pas, des... enfin, plusieurs choses. Et pour arriver à ça, ils ont un modèle beaucoup plus compliqué que le mien et ils ont des simulations. Euh, mais je vais plutôt parler d'une autre étude qui, par... qui... qui s'intéresse au mix énergétique décarboné aux États-Unis. Donc en ce moment, on a Erin Mansour, un des auteurs de cette étude qui est en visite chez nous, qui est prof à Dartmouth College aux États-Unis, euh, qui vient de produire cet article qui répond à la même question que moi, avec les mêmes méthodes. C'est-à-dire que, vous voyez ici, il maximise un objectif, une expérience de surplus, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des contraintes, avec un Lagrangien. Donc ça c'est le Lagrangien, les limites calculateurs de Lagrange, etc. Donc encore une fois, c'est utiliser des mathématiques, un programme de maximisation, pour répondre à une question... Euh, leur modèle est plus compliqué que le mien, il y a plus de détails, c'est un modèle dynamique, etc. Et à la fin, ils ont des résultats théoriques et des simulations. Et donc, hein, pour résoudre le problème, ils, ils, pareil, ils prennent la dérivée, c'est vraiment comme, comme, comme dans mon article, hein. c'est des conditions de ça on appelle ça les conditions de Kenechuker, tucker. demandez à vos profs de maths de vous en parler. Et ils arrivent à ces simulations donc ici vous avez euh, la transition énergétique euh, dans différents états des états unis euh, donc où vous avez chaque couleur définit une source d'énergie donc en orange vous avez le nucléaire, en jaune le solaire, en vert le vent, en bleu l'hydro Là, vous avez le, le thermique, le gaz. Et donc, donc là, vous avez une évolution de la transition énergétique pour un verre mix décarboné, où, au début, on utilise encore du gaz pas mal. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la solution va, dé, va dépendre des sources d'énergie disponibles dans l'état. Euh, dans chaque état. Par exemple, si vous regardez le, le, le sud ouest des états unis donc l'Arizona, le Nouveau-Mexique, on a beaucoup de vent et beaucoup de solaire. Donc on va arriver à un mix énergétique décarboné avec beaucoup d'éoliennes, pas mal de solaire et très peu d'hydro. Par contre, d'autres états comme au Tennessee, on va avoir besoin du nucléaire. En Floride, il n'y a pas de vent, pas assez de vent, donc c'est une combinaison de nucléaire et de solaire. Euh, au centre, beaucoup d'éolien. Hein, donc vous voyez, la solution peut dépendre des conditions météo et donc la disponibilité des différentes sources d'énergie. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc... Euh, J'espère vous avoir convaincu que décarboner le mix énergétique pour la production d'électricité, c'est une question de recherche intéressante, notamment du fait de l'intermittence des énergies renouvelables qui posent un certain nombre de défis. Et l'analyse économique permet d'apporter des éclairages sur les investissements dans les différentes sources d'énergie, dans le stockage, dans les différents instruments de décarbonation, euh, les compteurs intelligents, le réseau, l'interconnexion entre pays. Euh, L'analyse économique permet aussi de mieux comprendre le, les mécanismes de marché et donc produire des recommandations pour améliorer les mécanismes de marché afin de... À encourager cette transition énergétique. Elle permet aussi de aussi euh, proposer des politiques publiques pour accompagner cette, euh, euh, cette transition énergétique. Et si vous voulez en savoir plus, euh, avec mon collègue le Claude Cramp, on, on alimente un blog qui est disponible sur le site de l'école d'économie Toulouse, qui s'appelle TSE débat. Donc on essaye d'écrire un billet de blog par mois sur ces questions. Et donc si vous allez sur le site de TSE, TSE Débat, vous aurez des petits articles sur différents sujets que j'ai abordés lors de ma présentation. Voilà, donc merci et j'attends vos questions.